Je vais essayer de, de rester assez large parce que je vois qu'il y a une diversité euh, importante en, type, en termes de type de structure et de secteur d'activité. Euh, ben, on va commencer hein, tranquillement, euh, il y aura sûrement des personnes qui vont, <rire> qui vont arriver un peu en retard. Euh, donc l'objectif de, de ce webinaire, c'est de vous donner les bases euh, sur le financement participatif, tout type de financement, donc euh, entre le, le don euh, avec contrepartie, euh, euh, sans contrepartie, euh, l'équity, le prêt, les royalties, euh, et d'essayer de, de vous donner un, un aperçu de euh, à quel type de projet ces différents modes de financement vont être euh, vont correspondre, et aussi par rapport au stade de maturité des projets. Donc, selon le stade de maturité, on ne va pas pouvoir euh, faire appel oui. au même type de, de financement. Hop. Et donc, c'est parti pour le, pour le webinaire. Euh, moi je, je pour, le, pour les retardataires, euh, n'hésitez pas à, à vous présenter à vous présenter sur le chat et pendant la présentation vous pouvez poser vos questions euh, moi je, je les, le chat etmi euh, juste à côté du coup je, je, peux, je peux répondre en même temps euh, Voilà, ce, ce sera un peu plus fluide. Donc pour euh, pour commencer, j'aime bien commencer par ce petit euh, avertissement euh, parce que c'est important en financement participatif. Euh, on parle souvent d'appel à la foule parce que c'est la traduction littérale du de, de terme en anglais euh, « crowdfunding ». Mais en fait, la foule n'existe pas vraiment. Si vous enquêtez inquiétez autour de vous, vous connaissez probablement personne qui euh, enquête euh, de manière spontanée sur des plateformes de financement participatif pour soutenir des projets. Habituellement, quand, euh, si moi, je par exemple, je décide de participer, de contribuer financièrement à un projet, c'est soit parce que quelqu'un m'en a parlé, quelqu'un en lien direct avec le projet, et du coup, j'ai voulu soutenir cette personne que je connais, soit parce que ça marche déjà super bien, du coup, ça a fait un peu de buzz sur les réseaux sociaux, sur les médias, et euh, bah, ça m'a donné envie. Mais ça veut dire que ça marche déjà super bien. Euh, moi j'utilise souvent la même métaphore parce que je, je trouve que, que c'est plus facile d'intégrer cette logique-là avec un exemple concret. Donc euh, c'est comme quand il y a un restaurant qui ouvre près de chez vous, vous passez devant souvent et bah, si vous voyez euh, qu euh, que le restaurant euh, est vide, euh, qu'il qu y a très peu de personnes qui y vont, bah, ça ne vous inspire pas confiance, vous allez avez, vous avez hésiter à y aller. Alors que s'il y a du monde dès la première journée, si vous connaissez le chef ou alors un serveur et si ces personnes vous ont demandé de venir euh, euh, pour l'inauguration du restaurant ou alors euh, pour donner un petit coup de pouce au démarrage, là, vous, vous n'hésitez plus. Et du coup, en financement participatif, c'est exactement la même chose. Les premières personnes qui vont y aller, c'est des personnes qui vous font déjà confiance, qui ont envie de vous soutenir. Les autres viendront parce que ça marche déjà. Et Donc, il y a une, une méthodologie à suivre. Euh, pour vous donner une idée du volume, donc ça c'est le chiffre de 2018, euh, très souvent quand on lance une entreprise euh, en France, on parle, nous on parle assez vite de, de, de financement par les Business Angels. Euh, en 2018, les Business Angels ont financé 450 projets sur l'ensemble du territoire français pour 37 millions d'euros. Euh, sur cette même année, en financement participatif, on était déjà sur 33 000 projets pour plus de 400 millions d'euros. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on se lance dans un projet, euh, peu importe le type de projet, euh, la structure, euh, le secteur d'activité, il faut envisager le financement participatif comme une un solution potentielle de financement, en complément avec d'autres solutions, parce que potentiellement, ça concerne beaucoup plus de projets que d'autres types de financement. C'est assez large. Euh... Très souvent, quand les porteurs de, de projets viennent nous voir euh, chez We Do Good, ben, ils viennent nous voir parce qu'ils euh, ont besoin d'argent. Euh, c'est quasiment la seule raison. <rire> et c'est assez étonnant parce que nous, on fait systématiquement une, un bilan de fin de campagne euh, avec eux. Et, euh, et à ce moment-là, ils nous parlent souvent assez peu de, de financement qu'ils viennent d'obtenir. Euh, et on passe beaucoup plus de temps à discuter des retombées euh, collatérales positives qui ont eu lieu euh, pendant la campagne. Et du coup, c'est retombé, c'est à la fois en termes de, de, de communication, de visibilité sur le projet, parce qu'une campagne de financement participatif, en fait, c'est une campagne de communication avec un objectif qui est assez, euh, assez particulier, hein, celui de, de mobiliser financièrement euh, des personnes. Euh, et donc, pour un projet, ça peut, ça peut apporter une visibilité assez importante, surtout quand on est en démarrage. Euh, et l'autre aspect, c'est euh, la communauté qui potentiellement, va se fédérer autour du projet. Et ça, c'est une notion importante. Quelqu'un qui sort sa carte bancaire pour vous soutenir, même si c'est que pour 10 euros, bah, c'est quelqu'un qui a pris le temps de le faire. Et derrière, en termes de taux d'engagement, c'est beaucoup plus important que quelqu'un qui a juste acheté votre produit ou qui a juste euh, décidé de vous suivre sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous avez des marques qui ont compris qu'en fait, le financement participatif, c'est potentiellement une opération de communication avec un très fort taux d'engagement et qui utilise les plateformes pas comme un moyen d'obtenir un financement, ça devient secondaire cette, cette première partie, mais pour les autres aspects. Vous avez par exemple le cas de Sleep français, eux, ils font des campagnes régulièrement sur des plateformes de, de financement participatif. Vous avez des auteurs de BD par exemple, qui le font aussi. Ils pourraient vendre autrement. Mais euh, sur les plateformes, on a, euh, on a ce taux d'engagement qui est beaucoup plus élevé et qui du coup est, est potentiellement hyper intéressant pour la suite du projet. Parce qu'on aura une communauté de personnes qui vont être plus que des clients ou des utilisateurs, qui vont être des ambassadeurs de projet. Euh, donc s'il y a des avantages, il y a aussi des, des inconvénients bien sûr. Euh, donc pour pouvoir obtenir un financement, il faut être en mesure de fournir une contrepartie. Euh, même dans le don sans contrepartie, en fait, il y a une contrepartie qui n'est pas matérielle ou financière, mais qui est plutôt émotionnelle. Moi, si je donne de l'argent à une association, je ne donne pas de l'argent en échange de rien. Je donne de l'argent parce que j'ai l'impression de faire le bien. Et donc, en retour, j'ai une contrepartie plutôt de l'ordre émotionnel. Ça peut être aussi de, de l'ordre fiscal. Je donne de l'argent parce que le projet me parle bien et en plus, je sais que je vais pouvoir déduire une partie de mon don de mes impôts. Donc, par rapport à votre projet aujourd'hui, si vous envisagez de faire du financement participatif, la clé va être de l'identifier quelle est la contrepartie qui va être naturelle par rapport à votre projet. Est-ce que vous êtes sur un projet à fort intérêt général, un projet d'impact social, environnemental, et du coup, la contrepartie émotionnelle est suffisante pour mobiliser des gens est-ce que vous avez des, vous êtes en B2C, vous avez des produits que vous pouvez mettre en prévente et du coup, vous pouvez proposer en contrepartie vos produits euh, Est-ce que vous êtes sur un projet à fort potentiel économique et du coup, vous pouvez proposer une contrepartie financière Sachant que parfois, sur certaines campagnes, on peut mélanger vos types de contreparties, matériel, émotionnel, financière. Euh, ça va dépendre de la nature de votre projet et du type de, de, de cible que, que vous voulez toucher. Euh, pour communiquer sur le projet, il faut avoir les compétences et les ressources. Euh, je vous ai dit que c'était une campagne de communication, donc euh, à la fois la préparation et l'animation, ça ne s'improvise pas, il faut, il faut savoir le faire pour que ça marche bien. C'est aussi le temps, euh, il faut compter environ trois mois qui euh, ne seront pas intégralement consacrés à la campagne. Si c'est bien fait, normalement, ce sont trois mois qui vont... Euh, présenter un, un coup de boost assez, assez élevé pour le projet. Mais il faut avoir du temps, sinon ça ne marche pas. Euh, et pour fédérer une communauté, bah, il faut proposer à la bonne cible les bonnes contreparties. Donc, c'est un peu l'histoire de l'UV. Euh, en fait, euh, si vous êtes euh, en B2B, euh, par exemple, ça va être étrange d'aller chercher une cible B2C et d'essayer de euh, de mettre en place des contreparties qui vont peut-être leur parler, mais qui ne sont pas en lien direct avec votre activité. Donc, euh, sur, euh, par rapport à votre projet, et ça c'est la base d'une campagne, campagne, campagne. Donc, peu importe le type de financement, euh, la base va être de déterminer quelle est la contrepartie qui est naturelle, que vous pouvez proposer, et face à cette contrepartie, il va falloir identifier la cible qui va apporter de la valeur au projet, une valeur euh, concrète. Est-ce que c'est des potentiels clients, des potentiels ambassadeurs, des parties prenantes, des investisseurs qualifiés Donc, il faut bien mettre en face les contreparties et les signes. Donc, je vais là, ça peut vous sembler un peu abstrait, mais je vais vous donner quelques exemples à la fin du de, de webinaire. Hum, pour rentrer un peu plus en détail des différents types de financement participatif, euh, vous avez aujourd'hui en France trois grandes familles. Euh, vous avez le don, le prêt, et parfois vous entendez parler de, de crowd lending, notamment dans, dans les médias. C'est juste prêt en financement participatif. donc C'est exactement la même chose. Et vous avez l'investissement, et pareil avec le terme crowd investing, même si c'est un peu moins connu du grand public. Et ensuite, c'est là que les choses se complexifient un peu, euh, vous avez dans le don, le don sans récompense, donc au sans contrepartie, c'est la même chose. Euh, c'est plutôt pour des associations ou en tout cas des projets d'intérêt général. Et comme je vous ai dit, souvent en échange, on est sur des contreparties plutôt émotionnelles. On donne de l'argent parce qu'on a l'impression de faire du bien. Euh, et euh, éventuellement, euh, avec euh, la possibilité de réduire une partie du don de ses impôts. Vous avez ensuite le don avec récompense, au don avec contrepartie, aux préventes, précommandes. Tout ça, c'est la même chose. Et c'est en fait le mode de financement le plus connu euh, parce que euh, c'est sous ce type de financement qu'il y a euh, des très grands acteurs comme euh, Kickstarter, euh, KissKissBankBank, ou Google. Donc des plateformes qui sont très orientées euh, grand public et que du coup euh, sont, on, sont aussi les plus euh, reconnues par le grand public parce que c'est leur site. Euh, et donc, pour ce type de financement, très souvent vous êtes sur des projets B2C et vous avez, euh, c'est pertinent pour vous de mettre en contrepartie, en pré-vente, euh, les produits que de toute façon vous, vous produisiez déjà, ou que vous envisagez de produire pour les pour le financer euh, en amont. Euh, donc, c'est de cette manière-là que ça marche le mieux. Il se peut, euh, sur certains projets, que ce soit un succès, sur, des, sur des, euh, des projets qui proposent des services ou alors euh, des contreparties un peu annexes, euh, en faisant des partenariats par exemple avec des artistes. Ça peut arriver c est, c est, et ça peut marcher, mais là où ça marche vraiment bien, c'est qu'on en est sur une logique de pré-vente et qu'on met nos produits en, en, en pré-commande. Euh, après, je vais pas trop rentrer dans le détail euh, parce que c'est tout adapté pour des PME déjà bien, bien structurés. Souvent, il faut avoir déjà trois ans de bilan positif, donc c'est encore plus strict que les banques. Euh, le seul qui peut éventuellement être pertinent pour des projets qui sont assez jeunes, c'est au très non rémunéré. Mais comme c'est non rémunéré, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de taux d'intérêt euh, et du coup, il n'y a pas cette contrepartie financière en plus, euh, bah, est, on est souvent sur des projets d'intérêt général comme dans dons sans récompense. Je, donne, je prête l'argent sans taux d'intérêt, mais en échange, j'ai l'impression de, de soutenir une bonne cause. Euh, et ensuite, dans l'investissement, vous allez avoir l'investissement en capital, au equity, c'est la même chose. Et, euh, et dans ce cas, euh, vous allez proposer un échange d'un financement, euh, des parts de capital, des actions de votre entreprise, donc c'est plutôt pour les entreprises, à vos investisseurs. Euh, et ensuite, vous avez, euh, avez l'investissement contre royalties. Et donc, c'est ça que, que je pourrais développer le plus parce que c'est ce mode de financement-là qu'on propose avec, euh, avec Weedwood. Euh, et donc, en échange d'un financement, vous ne proposez pas des actions, des, des, des parts de capital à vos investisseurs. Vous proposez plutôt un pourcentage de votre chiffre d'affaires que, que vous allez céder pendant une durée déterminée à vos investisseurs. Donc, dans la logique, ça se rapproche assez d'emprunt parce que vous êtes sur des versements financiers réguliers. Par contre, on est vraiment dans une logique d'investissement parce que le retour, le montant des versements va dépendre entièrement du, du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Donc, il se peut que vous versiez beaucoup moins que prévu parce que le trimestre n'a pas été très bon alors vous avez pris de retard dans votre activité. Donc, vous versiez tout ce que prévu parce que vous, vous avez bien réussi à développer votre activité. Donc ça, c'est pour le panorama. Donc je vais juste de rentrer un petit peu plus en détail de, de, sur chaque mode de financement. Donc, en contrepartie, j'avais vu qu'il y avait une association. Euh, C'était Valérie, je crois. Euh, donc la plateforme que je recommande le plus pour, pour les associations, c'est l'OSO. C'est une plateforme qui est entièrement dédiée aux associations qui ne prend pas de commission sur les montants donc qui est gratuite. Euh, son modèle économique, c'est assez rare. Euh, son modèle économique est basé sur une logique de pouvoir. donc ce sont les utilisateurs qui restent des pouvoirs s'ils le souhaitent à la plateforme. Euh, et en plus de toute la partie euh, crowdfunding, euh, c'est une plateforme qui propose d'autres services aux associations et donc en termes de, de, de services et de, de cohérence de valeur, ça me semble assez pertinent. Euh, on est sur euh, une moyenne de collecte de 2600 euros donc c'est pas énorme mais ça peut être intéressant pour une association pour en tout cas commencer à développer un projet. Euh, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est souvent pour euh, des projets d'intérêt général parce qu'on est vraiment sur une contrepartie qui est plutôt émotionnelle. Euh, dans le don avec contrepartie, pré-vente, euh, on est sur une moyenne qui est en peu plus élevé parce qu'on a en échange des contreparties matérielles, donc on a l'impression de ne pas juste donner de l'argent, mais de, de recevoir quelque chose de plus concret en échange. On est sur une moyenne de presque 6 000 euros qui peut aller jusqu'à 12 000 euros, donc le double, si on est vraiment dans une logique de pré-vente. Donc en fait, plus, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, plus on a des produits qu'on peut proposer en précommande, plus la campagne peut avoir un, un potentiel important. On connaît surtout sur des produits b 2 et c'est accessible dès le démarrage de projet. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que vous allez pouvoir tester votre marché, financer votre première production, euh, trouver vos premiers clients et ça sans avoir pris trop de risques. Euh, vous n'avez même pas besoin d'avoir déjà créé votre structure. Donc, c'est hyper intéressant pour un premier test. Euh, qui est vraiment en live. Par contre, il faut être en capacité de livrer des récompenses. Donc, vous vous engagez à produire et à expédier des contreparties à, à vos contributeurs. Et du coup, ça, il faut le garder en tête. Il ne faut pas que ce soit une surprise à la fin, en tout cas en termes de coût. Euh, pour le prêt, ça ne vaut pas le coup de rentrer dans le détail les détails. Les royalties, Donc, c'est un financement, un échange d'un pourcentage de chiffre d'affaires futur. Donc, la moyenne de collecte, elle est, elle est de 62 000 euros. Donc, un peu plus élevée que dans, que dans le don. Euh, donc, chez Ouedogood, ce pourcentage, on va le calculer au cas par cas. On va vous demander votre prévisionnaire financier. On va vous demander quel est votre besoin de financement. Et à partir de ces éléments-là, on va calculer quel, quel est le pourcentage qu'il faudrait proposer à vos investisseurs pour que si tout se passe comme comme prévu dans votre prévisionnel, ils récupèrent entre une fois et demi à deux fois leur investissement au bout de cinq ans avec des versements qui sont trimestriels. Donc au tout début, souvent ils vont recevoir assez peu parce que vous faites peu de chiffre d'affaires sur les deux premières années. Et au fur et à mesure que vous développez l'activité, on est sur un pourcentage qui reste le même, vous allez verser un bonus. On est sur tout type de secteur et du coup là, on peut être sur le B2B parce que la contrepartie, elle est financière. Donc, n'importe qui peut avoir intérêt de soutenir financièrement un, un projet, même, même en B2B ou même sur des services. Et c'est accessible dès la création de, de la structure. Donc là, j'ai écrit entreprise, mais en fait, c'est tout type de structure, ça peut être des associations aussi. Il faut juste être dans une logique de, de réalisation de chiffre d'affaires parce que vous vous engagez sur votre chiffre d'affaires. Et après, il y a des petits paramètres qu'on vérifie avec vous. Euh, les capitales, donc euh, on a des plateformes, ce sont des plateformes qui sont moins connues au grand public parce que là, on va viser des investisseurs un peu plus qualifiés. Euh, donc, vous avez WeSeed, Finpal, l'État, l'État pour les projets à impact ou les, les projets OSS. Euh, donc, quel intérêt de passer par une plateforme qui fait du capital plutôt que par un business angel ou un fonds d'investissement en direct Il y en a deux. Le premier, c'est que la plateforme va créer un cadre unique qui va rassembler l'ensemble des investisseurs. Euh, donc, personnes physiques, business angels, en investissement, ils peuvent tous participer à cette levée de fonds. Et même s'ils sont des centaines, ils vont, être, ils vont intégrer euh, une même euh, entité. Donc, il y a un holding qui est créé par la plateforme pour cette euh, opération et ils vont rentrer au capital ensemble, au sein d'une même structure, avec les mêmes conditions. Donc, ça veut dire qu'à votre capital, vous n'avez pas à gérer chaque investisseur individuellement, mais une seule entité. Et du coup, ça, ça, ça vous facilite vraiment la vie en termes de gouvernance. Euh, et l'autre aspect qui est intéressant, c'est que derrière ces plateformes, en tout cas les trois qui, qui sont là, c'est vrai, vous avez des investisseurs qualifiés euh, de type euh, business angel, les fonds d'investissement, qui les utilisent pour identifier des projets de qualité. Donc si vous rentrez dans leurs critères, vous allez avoir plus de chances de toucher ce type d'investisseur. Et c'est pour ça que du coup, la moyenne est plus élevée que sur d'autres modes de financement. Le ticket moyen ne va pas être le même. Euh, par contre, c'est surtout pour des projets innovants. Euh, parce que les investisseurs qui investissent de cette manière là, en fait, c'est des gens qui font des paris sur le potentiel économique de votre projet. Ils vont se dire, ben, je mets 20 000 euros aujourd'hui. J'espère que l'entreprise va prendre de la valeur, va bien développer son activité et que je vais pouvoir revendre mes actions au bout de quelques années, 3, 5, 7 ans, avec une forte plus-value. Donc, ça veut dire que j'espère avoir une très belle rentabilité sur mon investissement et pour ça, il faut que l'entreprise ait un potentiel économique qui est déjà un peu évident. C'est pour ça que souvent, ça intervient à partir d'un an après le démarrage. C'est parce que pour faire ce type de pari, il faut que j'ai déjà quelques indicateurs qui sont validés. Donc, je sais par exemple combien ça me coûte de transformer en client, euh, combien, quelle est la taille de mon marché et tant que je n'ai pas testé mon activité, c'est difficile de, de convaincre ce type d'investisseur. Donc, si on compare par rapport à la maturité des projets, comme je vous disais au début, donc vous avez le don et la prévente pour les projets B2C qui peuvent intervenir assez tôt, même avant la création. Vous avez les royalties qui peuvent intervenir dès la création et souvent sur la première ou deuxième année au moment du démarrage de la commercialisation. Et ensuite, vous avez le capital qui arrive un peu plus tard, à partir souvent de la deuxième année, quand on a déjà validé nos indicateurs de croissance. Et pour, euh, pour finir avec les chiffres, donc euh, ça, c'est les contributions moyennes par projet. Euh, donc, Tous les chiffres que je vous ai montrés, c'est le chiffre de, de baromètre de l'Association Financement participatif France, qui chaque année fait remonter les données de l'ensemble des plateformes françaises, en tout cas des plateformes membres de l'Association, c'est quasiment la majorité, euh, et, euh, et ces données sont consolidées dans un baromètre, donc c'est des chiffres assez, assez fiables. Euh, donc, euh, en termes de contribution moyenne par projet, ça peut vous sembler étonnant que le don sans récompense soit plus élevé que le don avec récompense, mais en fait, c'est parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, très souvent, euh, on peut avoir une réduction d'impôts sur notre don. Donc, ça veut dire que très souvent, je suis incitée à donner plus que, que le, ce que j'avais en tête parce que je sais que je vais récupérer une bonne partie euh, plus tard sur mes impôts. Euh, dans le don avec récompense, c'est hyper intéressant le chiffre des 58 euros parce qu'il est stable, c'est la deuxième année qu'on est sur 58 euros. Et en fait, ça veut dire que, bah de, de toute façon, dans un campagne de dons avec récompense, prévente pré-vente, euh, euh, une des étapes clés dans la préparation, ça va être de déterminer vos contreparties. Et si vous, euh, si vous consacrez du temps à cette étape-là, bah, il faut consacrer encore plus de temps à définir la contrepartie entre 50 et 60 euros, parce que c'est dans la moyenne. Donc, ça veut dire que c'est en, en montant que les gens payent facilement sur ce type de plateforme et si ma contrepartie elle est suffisamment attirante mais pas trop chère à produire, c'est là, là que je vais pouvoir avoir une rentabilité sur ma campagne. Euh, ensuite, vous avez l'investissement en capital à un peu plus de 4500 euros par investisseur. Euh, là, il faut relativiser un peu parce que derrière, il y a des personnes physiques qui vont mettre entre 100 et 2000 euros des business angels qui vont mettre entre 2 et 20 000 euros et des fonds d'investissement qui peuvent mettre plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc en fait, selon le type d'investisseur que vous avez touché le ticket moyen ne va pas du tout être le même. Et euh, en royalties, on est à 8, un peu plus de 800 euros de moyenne. Là aussi, il faut relativiser un peu parce que ça dépend du type de campagne et du type de projet sur des, des projets plutôt B2C, qui vont communiquer un peu comme dans le don avec récompense pour aller toucher massivement le grand public. On va être sur des tickets moyens un peu plus faibles autour de 120 euros, 150 euros. Ça va être toujours un peu plus élevé que dans le don avec récompense parce que on, quand on comprend que c'est de l'investissement et que si ça marche, je vais peut-être pouvoir faire une petite plus de value. Bah, du coup, je mets un peu plus d'argent. Euh, ou alors, pour des projets un peu plus B2B, avec des campagnes un peu plus qualifiées, où on va communiquer de façon moins massive et plus personnalisée en visant de, de, des cibles de, de personnes autour de moi de manière beaucoup plus qualifiée ou des cibles d'investisseurs, euh, ben là, on va être sur des tickets moyens plus élevés, notamment quand, on, par exemple, on arrive à mobiliser des entreprises des clients, des fournisseurs, des partenaires, peu importe. Alors, une entreprise ne va jamais investir moins de 1000 euros parce que c'est trop de démarches administratives pour investir aussi peu. Souvent, pour une entreprise, on est plutôt sur une moyenne de 2000 euros d'investissement. Donc, ça dépend vraiment du type d'investisseur que, que vous allez mobiliser aussi. Combien ça coûte <rire> Donc, je vous ai mis en bleu euh, tout ce qui peut intervenir avant et pendant une campagne et en rouge tout ce qui peut intervenir après. Donc, dans le don, euh, globalement, euh, la majorité des plateformes, leur modèle économique est basé sur une commission à la réussite. Donc, ça veut dire qu'elles vont euh, prélever euh, une commission sur le montant qui vous sera versé euh, en cas de réussite. Euh, donc ça, peu importe le type de financement. Globalement, c'est comme ça, sauf des plateformes comme l'OSO qui sont plutôt une exception et qui ne prennent pas de commission sur, euh, sur les montants, mais qui sont destinées plutôt à, à des associations ou des projets d'intérêt général. Euh, donc dans le don, il n'y a pas de frais de dossier, donc ça veut dire que vous ne payez que si c'est on réussite. Mais par contre, après la campagne, il faut anticiper un peu parce que, si vous avez des contreparties qui, euh, qui sont vraiment dans une logique de pré-vente et qui relèvent de, de la vente, il y aura la TVA, donc jusqu'à 20% qui peuvent partir quasiment après euh, la, la campagne. Et ensuite, il faut anticiper aussi, aussi le coût de production et d'expédition des contreparties. Donc c'est pour ça, euh, si, vous allez avoir, si vous voulez avoir une idée du coût global de votre financement, il faut prendre en compte toutes tout ces tous ces coûts euh, dans leur euh, globalité. Euh, très souvent, une campagne de dons avec contrepartie, ce n'est pas une vraie campagne de financement. Vous n'allez pas avoir de l'argent à la fin pour investir, par exemple, sur le recrutement ou euh, sur euh, des, des prestations externes. C'est assez rare. Euh, très souvent, c'est en fait une campagne marketing ou de test marché qui va s'autofinancer. Si, si vous arrivez déjà à couvrir toutes les dépenses de la campagne intégralement, c'est déjà pas mal, c'est déjà une belle réussite. Parce que ça veut dire que vous avez validé votre marché, vous aurez préfinancé vos produits, euh, vous aurez des premiers clients qui seront des ambassadeurs et ça, vous aurez couvert le coût de l'opération. Euh, dans le prêt, je ne rentre pas dans les détails, c'est assez cher, hein. c'est plus cher que les banques. Euh, par contre, c'est très rapide. <rire> si vous rentrez dans les cases, vous pouvez avoir le financement dans la semaine. En fait, c'est le seul, moi, de financement participatif où il y a vraiment de la foule. Euh, parce qu'il euh, y a des, euh, des, des particuliers euh, qui, euh, qui sont sur ce type de plateforme parce que euh, le taux d'intérêt est très élevé, le taux de sélection est très élevé. Donc, ce sont des, des opportunités de placement intéressantes. Pour les entreprises, le seul intérêt vu que c'est aussi cher, c'est plutôt la rapidité. Je sais que si je rentre dans les cases, je peux avoir mon financement dans la semaine. Alors que si je demande mon emprunt bancaire, ça peut prendre des mois et c'est toujours un peu incertain. Euh, dans l'investissement, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou si vous voulez des précisions sur euh, certains aspects, euh, bah, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Hein. <rire> euh, dans l'investissement, il y a toujours des frais de dossier parce qu'il y a toujours une étude de dossier qui est faite en amont. Euh, pour un investissement en capital, une campagne en capital, il faut compter plutôt 2000 euros de frais de dossier. Donc, ça peut vous sauver beaucoup, mais en fait, c'est assez, assez classique. Hein. Dans, le, dans le monde d'élever de, de fonds en capital, l'étude de dossier est assez cadrée. Euh, ça s'appelle une due diligence. Et en fait, c'est plusieurs jours d'audit de votre entreprise. Et ce travail-là, il est indispensable pour convaincre aussi, ensuite les investisseurs qualifiés. Les business angels, les fonds d'investissement, ils ne vont pas investir si ce travail n'a pas été fait. Donc, c'est pour ça que le coût, il est aussi élevé. Aujourd'hui, il y a des plateformes de capital qui commencent à proposer des frais d'entrée à 250 euros. Honnêtement, moi, j'aurais des doutes parce que c'est impossible de faire une un due diligence des quali de qualités avec ce type de montant. Et du coup, ça veut dire que je vais passer par une plateforme de capital pour diluer, pour céder des, des parts de capital à des investisseurs qui vont être plutôt des investisseurs euh, particuliers ou, euh, ou des gens de mon réseau, de la love money. Donc, ça a assez peu d'intérêt. Si je fais du capital, autant que ce soit pour mobiliser des investisseurs sous des tickets plus élevés et qui vont pouvoir apporter apporter une valeur autre que juste au financement. Euh, parce qu'on cède quand même des parts de capital et qu'on cède des parts de capital, c'est aussi euh, céder un peu sur euh, ses, sa gouvernance, ses objectifs. Il faut euh, partager la gouvernance. Donc c'est une décision qui doit être, pas être prise à la légère. Et du coup, autant que ce soit vraiment bien fait, bien structuré avec des investisseurs de qualité. Euh, donc il y a des frais de dossier, commission toujours. Euh, en fait sur euh, l'ensemble des plateformes, on est sous des commissions entre 7 à 8 peu importe le mode de financement, euh, sur des plateformes de qualité. Euh, et ensuite il y a de, des frais de gestion. Donc euh, en capital c'est plutôt des frais fixes parce que comme je vous ai dit il y a un holding qui est créé. Pour regrouper l'ensemble des investisseurs et donc un holding, c'est euh, comme une entreprise. Il a des frais de greffe, des frais d'expert-comptable, des, euh, des frais administratifs et éventuellement il peut avoir des frais sous la plus-value. Donc si les investisseurs arrivent à vendre leurs actions à terme donc, après plusieurs années avec une plus-value, sachant que en capital c'est assez classique, les frais sont partagés entre l'entreprise qui est financée et les investisseurs. Donc vous n'aurez pas tout à votre charge. Euh, en royalties, on est à, chez Redwood, on est à 250 euros de frais de dossier euh, parce que le tout dossier est, est plus légère qu'en capital. Hein, on est sur des entreprises plus jeunes. Euh, on a des commissions qui vont de 2 à 8 donc 2, 4, 6 et 8 et ça dépend du type de de fonds que vous souhaitez mener. Si c'est des de fonds privés avec peu d'investisseurs, on est sur 2 et 4. Si on est sur un de fonds public, vraiment dans une logique de financement participatif, alors, il y a quelqu'un qui arrive, mais très tard. Euh, bon. <rire> euh, je suis sur le coup euh, des plateformes de financement participatif. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Euh, donc, si c'est une campagne publique, euh, vraiment dans un objectif de financement participatif avec un accompagnement important, on est sur des commissions entre 6 à 8%. Et ensuite, il y a des frais de gestion parce qu'en fait, comme il y a des versements de royalties, ce sont des transactions en ligne. Et comme euh, dans toute transaction en ligne, il y a toujours un prestataire de paiement qui prend euh, une commission sur les transactions. Euh, pour synthétiser un peu tout ça, euh, le financement participatif, il n'est pas pour vous si vous n'êtes pas prêt à communiquer sur votre projet, notamment à vos proches. Donc, euh, ça, c'est important pour euh, deux raisons. Le premier, c'est la, la première partie de la phrase, c'est vous. En fait, euh, quelqu'un qui vient soutenir votre projet, euh, peu importe le type de financement, va, euh, bah, le, qui est derrière le projet, c'est un élément très important. Donc, si vous n'êtes pas prêt à incarner votre projet, à vous mettre en avant, à vous exposer, en fait, votre taux de transformation, il va être beaucoup plus faible parce qu'on fait moins confiance. Euh, et là, le deuxième aspect, euh, c'est notamment à vos proches, parce que, comme je vous ai dit au début, euh, il faut commencer par des gens qui nous font déjà confiance. Ça peut être réseau personnel, réseau professionnel. Vous choisissez, euh, les deux fonctionnent. Il faut juste avoir bien identifié qui sont ces personnes-là qui vous font déjà confiance et qui seront vos premiers contributeurs et qui vont permettre de générer une bonne dynamique et de la confiance autour du projet pour que d'autres investisseurs ou d'autres contributeurs aient envie de vous soutenir aussi, même s'ils ne vous connaissent pas. Euh, si vous ne pouvez pas y consacrer du temps, donc je vous ai dit que c'était environ trois mois en moyenne. Euh, si vous n'avez pas encore fait le test, vous trouvez bon financement.fr. Donc ça, c'est un petit outil qui vous pose des questions et selon vos réponses, ça vous guide vers le mode de financement qui semble correspondre le mieux. Et ensuite, vous avez accès à la liste de l'ensemble des plateformes françaises qui proposent ce mode de financement là. Donc ça vous permet de piocher dedans, de faire votre petit benchmark et de choisir la plateforme qui vous semble la plus pertinente pour vous. Et le dernier aspect, c'est si vous n'avez pas encore identifié qui, souhaite, qui vous souhaitez mobiliser et avec quelle contrepartie. Donc, c'est l'histoire du début, c'est la clé d'une campagne de financement participatif. C'est euh, la cible et la contrepartie qui vont euh, déterminer le mode de financement, le style de la campagne et le, votre taux de transformation potentiel. Alors, euh, vous pouvez répondre sur le chat, hein, une petite question. Euh, Est-ce que vous pensez... Euh, que c'est possible de réaliser plusieurs levées de fonds sur des plateformes différentes Vous pouvez répondre juste oui, non ou, ou développer, comme vous voulez. Alors, j'ai un premier oui Pas forcément, ok. Est-ce qu'il y a d'autres avis Je peux déjà… <rire> j'ai déjà un peu de matière avec ça parce que j'ai deux réponses assez différentes. Euh, donc, euh, en fait, les deux sont, sont vrais. Euh, ça dépend. <rire> c'est pas possible. Euh, c'est pas possible. Oh, en tout cas, c'est pas pertinent en même temps. Si, euh, la clé d'une campagne réussie, c'est un, un appel d'action accrochard euh, accrocheur qui donne envie, qui est clair, simple. Euh, avec le lien direct vers votre campagne et je, je pas trop réfléchir. Je, ça me donne envie, je clique, j'arrive sur la page de la campagne, je regarde vite fait, en hein, moyenne, je reste trois minutes sur la page, donc c'est le temps de regarder la vidéo euh, ou peut-être un peu de, de pitch. Et je clique. Vraiment, le parcours est simple, je ne perds pas beaucoup de temps. Si vous êtes sur plusieurs plateformes en même temps, en fait, vous donnez à choisir aux gens. Bah, dès qu'on donne à choisir, bah, ça demande du de temps, de réflexion, ça demande de l'énergie et euh, bah, je vais le faire plus tard parce que je n'ai pas le temps maintenant, il faut que je réfléchisse, j'arrive pas à décider, je vais oublier. Donc votre taux de transformation il va être très très faible. Euh, donc, en même temps, tout ou non euh, bon, Non tout court. <rire> euh, par contre, si ce n'est pas en même temps, euh, c'est tout à fait possible. Euh, même sur des mêmes plateformes, non sur Hulu, c'est possible de, à chaque lancement de produit, faire une campagne. C'est une campagne marketing de lancement de produit assez classique. Et sur des plateformes différentes aussi. Et du coup, je vous donne deux exemples que je connais bien parce que je vous ai suivis. Euh, donc, le premier, c'est Twisa. C'est euh, euh, une plateforme qui permet de mettre en relation des gens qui font de qui veulent organiser des chantiers participatifs et des gens qui veulent participer à des chantiers participatifs. Donc apprendre à construire des maisons de manière écologique. Donc eux, en 2015, ils sont allés sur Oudoun. Pas forcément pour le financement, ce n'était pas l'objectif principal, mais parce que pour, comme dans toute plateforme de mise en relation, comme Blablacar par exemple, il faut avoir autant d'offres que de demandes. Sinon, ça ne marche pas. Donc eux, le grand enjeu de cette campagne était de créer leur communauté de base pour que la plateforme tourne bien. Euh, et là, c'est un, un exemple assez intéressant à étudier parce que euh, vous vous souvenez au début, je vous ai dit que euh, parfois on pouvait mélanger des contreparties matérielles, des contreparties émotionnelles. Là, on est sur un, un projet de service gratuit, une plateforme qui est gratuite pour les utilisateurs. Donc, en contrepartie, ils n'avaient pas vraiment de choses à mettre en pré-vente, pas des produits matériels. Alors qu'ils ont dépasser leur objectif, ils ont en fait 145%, et même dépasser la moyenne. Je vous ai dit que la moyenne était, était autour de, de 6 000 euros. Euh, alors, pourquoi Parce que la contrepartie émotionnelle était largement suffisante pour mobiliser leur communauté. Eux, ils sont passés par, euh, comme relais par des associations euh, dans, le, dans, le, dans le secteur de l'habitat participatif, des chantiers... Euh, participatif des, des, des matériaux de construction écologique, la construction en bois, la construction paille, la construction en terre. Donc, des associations, il y avait déjà des gens très engagés sur ce type de sujet et qui avaient un intérêt à que ce type de service se développe. Donc, ils ont à la fois réussi du coup, à avoir un financement et à toucher de manière hyper ciblée leur future communauté d'utilisateurs. Euh, en 2017, ils sont venus chez nous, donc euh, quasiment deux ans plus tard, euh, pour enlever de fonds en royalties. Euh, et là, ben là l'enjeu était le financement. Hein. Ils ont enlevé un peu plus de 100 000 euros. Et en fait, euh, ben, la plateforme tournait déjà bien. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dessus. Euh, par contre, derrière au niveau technologique, ça commençait à ramer un peu. Donc, il fallait investir sur le développement technologique de la plateforme pour avoir un outil euh, capable de suivre à la fois le, le, le volume d'opérations, mais aussi éventuellement l'internationalisation par exemple. Et là, ce qui a été super intéressant à regarder, c'est qu'ils ont communiqué auprès de la première communauté, donc ceux qui avaient donné de l'argent sur Ozone, en en disant, bah, vous nous avez fait un don au tout début, vous suivez l'activité de la plateforme depuis deux ans, vous, vous avez peut-être même déjà participé à des chantiers participatifs via la plateforme. Aujourd'hui, on vous propose de vous intéresser à la croissance économique du projet à chaque euro dépensé sur la plateforme, et là, c'était plutôt les professionnels qui payaient pour être référencés, à chaque euro dépensé sur la plateforme, on reverse une partie à l'ensemble des contributeurs. Et donc ça, c'est hyper valorisant et ça se, ça se voyait parce que à chaque mail envoyé, ils avaient un taux de transformation qui était beaucoup plus élevé que la moyenne des campagnes qui marchent bien. Euh, un deuxième exemple très différent, donc là, on est sur Naoden, c'est un projet B2B plutôt industriel. Ils font des, des centrales de production d'électricité et de chaleur. Et eux, en 2015, donc, ils ne sont pas allés faire euh, dodo avec contrepartie euh, auprès du grand public parce que c'était un projet technique qui ne parlait pas forcément au, au grand public. Donc ils ont commencé d'abord par des royalties euh, avec nous, chez Weedwood, euh, et là, leur enjeu n'était pas forcément de lever 90 000 euros parce que pour un projet industriel, ce n'est pas énorme. 90 000 euros, ça ne permet pas de financer un projet de ce type. Mais euh, leur problématique était qu'ils n'avaient pas réussi à finir le prototype. Et du coup, les financeurs un peu classiques, la banque, ATM, VPI, ils, ils avaient du mal à suivre parce que c'était un projet trop risqué. Euh, et eux, en fait, les 90 000 euros étaient le montant de, dont ils avaient besoin pour avoir assez de fonds propres. Et du coup, être perçu comme moins risqué et être financé ensuite par des, ce type de financeurs. Et, et donc, eux, même si la plateforme est la même et que le modèle de financement est le même, ils n'ont pas du tout communiqué comme Tuiza, qui a fait une communication très grand public. Eux, ils ont communiqué de manière très qualifiée auprès de leur réseau, donc euh, dans le domaine de, de, de la production d'énergie, euh, en, en allant chercher de manière beaucoup plus qualifiée chaque investisseur. Euh, ce qui a marché tout, tout bien. Et, euh, et ensuite, dès que la campagne s'est terminée, ils sont allés débloquer les autres financements. Donc, au total, ils ont récupéré autour de 300 000 euros. C'était suffisant pour euh, finir le prototype et commencer les premières ventes. Euh, en 2017, donc, euh, euh, quasiment là, deux ans plus tard, euh, ils sont allés sur CID, donc pour un, un investissement en capital. Et là, leur problématique était plutôt d'accélérer. Ils avaient déjà fait des premières ventes, ils avaient besoin d'investir pour passer à une étape, à une vitesse supérieure. Euh, et là, ce qui a été hyper intéressant à regarder aussi, alors que ce n'est pas du tout le même type de projet, ce vous parlez de tout le même type de communauté, c'est qu'ils ont communiqué auprès de la première communauté qui avait déjà investi en reality sur e en leur disant, vous avez pris le risque au tout début avec nous alors que le prototype n'était même pas fini. Depuis deux ans, vous recevez régulièrement des royalties, même si on est un peu en dessous de notre prévisionnel. Ben Aujourd'hui, on vous propose de devenir actionnaire de l'entreprise. Et là encore, on fait rentrer les gens dans un parcours euh, assez engageant et valorisant, et ça marche. Euh, on peut mobiliser des communautés qui vont nous financer dans la durée si on les embarque avec nous. Et les plateformes de financement participatif, ça, c'est un outil pour... Euh, pour ce type de démarche. Euh, du coup, ils ont levé 250 000 euros sous ICI, mais comme euh, pour les 90 000 euros en réalité, c'est pareil, hein, ça fait toujours effet de levier. Et au total, ils ont levé autour de 1 million d'euros euh, avec la banque qui a suivi, BPI euh, et un fonds d'investissement local. Donc, pour, pour conclure, euh, synthétiser tout ça, euh, le financement participatif, ce n'est pas, pas magique. Il ne suffit pas de mettre son projet sur, la, sur une plateforme, hein, c'est beaucoup de travail. Ce pas le financement le moins cher non plus, euh, je vous montrer le coût. Euh, par contre, si on garde en tête le potentiel d'effet de levier, comme, comme l'organe, par exemple, l'a fait, euh, ben, ça peut nous permettre d'avoir un financement global beaucoup moins cher, beaucoup plus équilibré et, euh, et, euh, et avec des conditions parfois plus avantageuses, notamment pour les emprunts. Euh, un emprunt bancaire après un financement participatif, à des conditions toujours beaucoup plus intéressantes euh, et donc si vous envisagez n'hésitez pas à aller voir ce type de financeur même avant la campagne pour valider l'effet levier, parce que du coup ça, ça en fait ça va dans les deux sens si vous êtes en campagne de financement participatif et vous dites j'ai déjà prévalidé mon accord bancaire pour euh, tellement de bah, ça va générer de la confiance et du coup éventuellement permettre d'aller chercher plus d'argent en financement participatif et à contrario si vous arrivez à réussir votre campagne de financement participatif et que vous allez voir la banque, bah c'est pareil. Vous allez avoir un, un financement complémentaire, peut-être plus élevé et sûrement avec des conditions plus intéressantes aussi. Donc, ça va dans les deux sens. Euh, c'est la communauté, comme pour, pour, pour Tuisa, pour Nao pour le site Français. C'est des gens qui vont vous suivre dans la durée, qui vont être des ambassadeurs de votre projet. Ils peuvent même vous financer à plusieurs reprises. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, c'est de la visibilité, parce que c'est une campagne de communication. Donc, euh, potentiellement, c'est un moment où vous allez démultiplier vraiment votre visibilité après de, de cibles assez qualifiées. Et c'est aussi des contacts, parce qu'aujourd'hui, dans les grands groupes, dans les PME, les gens qui sont en charge de, de l'innovation utilisent les plateformes de financement participatif comme un moyen de détecter des projets innovants avec lesquels il y a potentiellement des synergies. Nous, on a au français cas de CIRMARAN de, de, de, de France, eux, ils font du cuir à partir de pots de poisson. Et pendant leur campagne, il y a quelqu'un d'une grande marque de luxe française qui les a contacté parce que cette personne faisait de la veille le travail sur les plateformes. Et euh, bah, un contact comme ça au tout début d'un projet, à un moment crucial, ça peut changer la donne pour, euh, pour la suite. Donc, voilà. Je crois que j'ai <rire> fait le tour. Est-ce que, est que vous avez des questions Et là, si vous voulez, vous pouvez réactiver vos micros. Euh, on n'a pas besoin de de rester sur le chat. Euh, voilà, on a encore euh, quelques minutes si, euh, si vous avez des questions, si vous avez besoin de, de plus d'informations.